Salut la team, heureux de vous retrouver une fois de plus euh, sur My Freak Entertainment dans le cadre de devenir acteur. Un masterclass que nous avons lancé tout ça hein, depuis un bon bout et que nous évoluons euh, crescendo. Donc merci déjà à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne. Merci à toutes ces personnes-là qui croient en nous, qui aiment nos vidéos et qui les commentent. Je vous invite hein, à, à faire pareil abonnez-vous sur la chaîne, partagez autour de vous afin que les autres s'abonnent aussi, aimez nos vidéos, likez nos vidéos, commentez nos vidéos, activez la cloche de notification pour ne rien euh, manquer. Toute notre vie n'est que rêve. Ouais, toute notre vie n'est que rêve. Et on rêve parce que les autres ont existé avant nous. Ah oui, toute notre vie n'est que rêve et on rêve parce que les autres ont existé avec, avant nous. J'ai pour habitude de dire sur ma page Facebook, un rêve qu'on ne nourrit pas se meurt peu à peu. Et dream that is not another, die little by little. Donc, nous devons nourrir notre rêve. Et nourrir notre rêve, c'est déjà définir ce que nous voulons faire de notre vie. Et une fois qu'on l'a défini, essayer d'identifier... Des personnes qui, dans le même domaine pour lequel nous voulons excéder, ont réussi. Des personnes qui sont des modèles, qui sont comme des enseignants pour nous. On rêve parce que les autres ont été là avant nous. Il y a ceux qui ont pensé en métier. Il y a ceux qui font ce métier. Et nous devons donc nous identifier dans ce métier par rapport à ces personnes. On ne peut pas vouloir faire un métier et ne pas être en train de suivre ce métier de près. Ça veut dire qu'on est en train de se tromper à soi-même et évitons de nous tromper à nous-mêmes. Chers acteurs, vous qui voulez devenir des acteurs, vous qui aspirez faire longue carrière dans le métier de l'acteurat, il est très important. Mais alors, primordial, indispensable, que vous regardez régulièrement des films. Regardez des films. Regardez des films. Je vais vous dire pourquoi regarder des films. Mais avant, aujourd'hui, nous allons parler des top 10. Les top 10. Les top 10, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je mets dans les top 10 les top 10 ici sont vos euh, 10 acteurs favoris, 10 acteurs que vous aimez énormément et que vous suivez à la lettre. C'est ça construit. Tu veux devenir acteur, c'est très important. C'est très important que tu cibles 10 acteurs qui t'ont marqué, qui te marquent de par leurs jeux, de par leurs prestations. De par leur possibilité de varier les personnages et que tu le regardes. Tu regardes leurs différents films, comment ils se sont exprimés. Observez et en même temps soyez des juges. Soyez des juges, gens, vous regardez en portant des, des, des critiques, en trichant. C'est comme la musique, au fait. C'est comme la musique. Vous verrez. La majorité des artistes musiciens que l'on interviewe vous disent ils sont passés par le cabaret. Ils sont passés par le cabaret. Pourquoi le cabaret Parce que le cabaret sert d'imprégnation dans le métier. Dans le cabaret, on apprend à chanter. Au cabaret, on écoute les autres. Au cabaret, on regarde les autres faire. Et à partir de ce que font ces gens, on essaye aussi de faire, on fait comme eux et on apporte du sien dans ce qu'ils ont fait. Donc, vous qui voulez devenir des acteurs, vous qui êtes des acteurs et qui ne regardez pas des films, pour ceux qui sont des acteurs et qui ne regardent pas des films, à partir d'aujourd'hui, il est très important, mais indispensable, que vous regardez régulièrement des films. Et aussi, si vous n'avez pas fait une liste, de 10 de vos acteurs Parce qu'il y a forcément Plusieurs acteurs que vous aimez Forcément plusieurs Mais faites un top 10 De 10 acteurs que vous aimez Énormément Que quand ils jouent Ils vous rendent dingue Faites ce truc là Et quand vous l'aurez fait Suivez ces acteurs de près Observez-le Comment est-ce qu'ils se comportent Quand ils sont sur la scène Comment est-ce qu'il joue Comment est-ce qu'il parle Comment est-ce qu'il réagissent Comment est-ce qu'il marche Faites le travail d'observateur. Quand quelqu'un est ton mentor, certains parlent de parents, ça veut dire que tu fais tout pour être comme cette personne. Tu veux être cette personne. Et quand tu réussis à être cette personne, tu essayes d'apporter de toi dans cette personne pour te différencier. De celui-ci. Pour qu'on ne dise pas que tu es la copie exacte de cette personne, sauf si, sauf si, le scénario voudrait reproduire cette personne exactement comme la série Cancan au Cameroun actuellement, où on a voulu ramener le grand humoriste Jean-Michel Cancan. Et quelqu'un a interprété son personnage. Il était question que cette personne l'étudie de près pour devenir Jean-Michel Cancan dans le film. Ça, ce sont des cas exceptionnels où tu copies une personne. Mais jusque-là, jusque-là, il y a du sien qui l'apporte parce que déjà, lui, ce n'est pas Jean-Michel Cancan. On peut copier quelqu'un, mais on ne peut pas être cette personne. On copie quelqu'un pour s'améliorer, pour... Continuer soit continuer à inspirer des générations futures. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans le cinéma nigérian, vous verrez qu'on on fabrique la relève. On fabrique la relève. On va prendre une patience au on va la prendre là, et on va prendre une autre personne, une jeune, qui va commencer à faire les mêmes choses que passionne. Et c'est ce que généralement je demandais, je demande souvent, on pouvait le faire aussi, on pouvait l'implémenter aussi au Cameroun. Par exemple prendre Orgel Kinsop, alias Mamiton, qui, qui, qui que beaucoup de filles, beaucoup d'actrices voudraient jouer comme elle. On prend une qu'on met derrière Mamiton qui l'étudie, qui fait exactement ce qu'elle fait pour que on prépare la relève. Genre, si demain, elle n'est plus là, que la personne fasse la même chose et que cette image reste gravée définitivement dans la tête des gens. Si jamais, ça, c'est dans le cas où tu copies une personne et que tu veux que quand on te regarde, on voit cette personne. Maintenant, dans le top 10 que vous faites, sur le top 10 de vos acteurs les plus aimés. Moi, par exemple, ceux qui me connaissent savent que j'ai été ou je suis un passionné. Je suis un fan de Samuel Jackson. Je suis un fan de Samuel Jackson, de John Dumelo, de, de, de, de Desmond Elliott, de Desmond Washington. Quand je, je pars du côté... Euh parce que je suis pas assez sacastrique, je suis pas assez, euh, je suis pas assez comique, même si les gens euh, me disent parfois que je suis comique. Mais moi, je trouve que je suis pas assez, euh, assez comique quand je pars de, de, de, de ce côté pour développer. Il y a euh, le Nigérian John Okafor, qui, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup regarder ses films. D'ailleurs, je regarde régulièrement avec euh, les, les, les, les Akian and Popo que vous connaissez très bien. Je regarde énormément euh, euh, leurs films. Ça, ce n'est que pour citer quelques-uns. Mais j'en ai comme ça. Il y a Mercy Johnson qui fait partie de mes top 10 des acteurs que j'aime énormément regarder. Que j'aime énormément regarder. Voilà des acteurs que je suis le film et régulièrement je suis le film régulièrement parce que deux, j'apprends deux je me pose des questions comment est-ce qu'ils font pour jouer ainsi comment est-ce qu'ils font pour être le plus possible naturel comment est-ce qu'ils font pour certains pour tenir dans un film à parler pendant plus de 7 minutes et que je ne me lasse pas de l'écouter. Ouais. L'autre, il est décédé. L'autre, Bloc Filmon, on doit, Bloc Filmon, c'était, il faisait partie de mes taux. Mes acteurs les plus préférés que quand je regardais, je disais, oh mon Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à regarder euh, ses œuvres. Je continue à regarder ses œuvres. Je me rappelle, il y a quelques jours, je regardais un de ses films. « La puissance du mal » ou du réalisateur euh, Saint-Yves Pascal, où je disais « Wow, quelle performance !» Faites le top 10 de vos acteurs. Regardez le film constamment. Regardez le film constamment. Je vous demande pas de ne pas regarder d'autres films. Regardez d'autres films, parce que ça vous aide à, à critiquer... Euh, à voir comment les autres font. Regardez si vous pouvez faire mieux euh, ce qui manque dans euh, le rendu de, de, de, de, de cet acteur-là. Faites-le constamment. Regardez, regardez des films, pas avec le regard d'un de, de, de, de, amateur ou d'un cinéphile, d'un simple cinéphile. Regardez le film avec un regard critique. Un regard critique. Moi, par exemple, quand je regarde un film et que je, je, je dis, ben, cet acteur, il aurait pu aller euh, plus mieux que ça, c'est juste parce que mon niveau, il est comme ça. Mon niveau, il est comme ça. Et que je trouve le niveau de cet acteur comme ça. Et aussi parce que euh, euh, le temps passé dans le métier, la culture que j'ai eue, parce que, L'autre bénéfice que l'on a à regardé énormément de films, en dehors du travail que l'on fait personnellement sur soi pour améliorer son jeu, c'est la culture cinématographique, ce qui manque à beaucoup. Beaucoup manque ça, cette culture cinématographique. Les gens s'en foutent, on veut faire le métier, mais si tu demandes à un acteur là directement, quel est, quel est le film que tu as regardé hier, il te dit carrément non, je n'ai pas regardé la télé hier, je n'ai pas regardé de film, ça remonte à... Il cherche, il te dit deux semaines. Mais attendez, là, on est perdu. On est perdu. Comment tu veux devenir un grand acteur et tu ne regardes pas des films Comment tu veux devenir un grand acteur et tu n'as pas les mentors On doit toujours avoir des mentors. Vous deviez avoir des mentors dans le métier de l'actorat. Cherchez des personnes qui vous inspirent. Je me rappelle quand je faisais la série euh, euh, La Famille Joya. Je travaillais avec le jeune Jacques Moumi, euh, Moumi Eddy. Il est un très bon acteur que euh, j'apprécie énormément. Un très jeune, très bon acteur d'ailleurs, qui écoute beaucoup et qui fournit autant d'efforts pour s'améliorer. Pendant que nous sommes en train de tourner, tellement il avait envie de donner le meilleur de lui-même. C'est quelqu'un qui m'avait tellement regardé beaucoup jouer qu'un jour je lui demande, pendant on était à l'Opom en train de tourner, mais pourquoi tu t'embrouilles énormément dans, dans, dans la variance de tes émotions? Il n'arrivait pas à me répondre. Mais un jour, il a pris son courage. Il m'approche et il me dit, grand euh, grand éboué, je, je veux jouer comme toi. Je veux jouer comme toi. Je lui dis, c'est vrai. Tu veux jouer comme moi, c'est déjà une bonne chose. Mais sache que si tu joues comme moi, ce sera compliqué pour toi de briller. Parce qu'on a... On a presque presque le même profil. Essaye de faire ce que je fais, mais apporte du toi dans ce que je fais. Inspire-toi de ce que je fais pour donner le meilleur de toi-même. Et comme c'est un très grand acteur qui s'est manié la compréhension, il s'est mis au travail. Et Jacques, passons l'appeler ainsi dans ce film. Il n'a plus jamais failli. Il était l'acteur-là qui maîtrisait. Et que quand il jouait, j'avais envie. Quand je réalisais cette série, j'étais très heureux de l'observer, de le regarder jouer. De le regarder jouer. Pour vous les jeunes acteurs, je vous recommande de regarder quelqu'un comme Axel Abessolo. Je vous donne quelques listes des acteurs qui peuvent vous inspirer. Laissez les acteurs de série, ça ne nous aide pas. Surtout nos séries, là, ça ne nous aide pas. On joue, on, on influence, on, on plaît aux gens. Mais je vous demande de regarder l'acteur Axel Abessolo. Regardez jouer Alain Baumont. On l'appelle le design Washington du Cameroun. Regardez jouer ces gens. Regardez jouer Anori Nonembon. Regardez les jouets, il y a l'autre là qui vient très fort, ils ne fournissent pas d'efforts, ils sont tellement naturels ceux que je vous cite là, pour moi, c'est mon avis personnel, vous êtes libre de rejeter ou de prendre cet avis. Il y a Patrick Timber Moussanga qui est un très bon acteur, ah oui, un très bon acteur, lui c'est un jeune acteur mais il joue tellement bien que je vous demande de le regarder. C'est très important. Vous savez, l'autre problème qu'on a dans ce métier, c'est qu'on joue, mais on n'a pas cette humilité de reconnaître le talent des autres. On n'a pas cette humilité-là de reconnaître le talent de cette personne. L'autre, c'est Patrick Oyono. Patrick Oyono. Et l'autre acteur que j'apprécie, j'adule énormément parce qu'elle joue très bien, elle joue très bien, c'est euh, Amy Dany-Basson. Amy Dany-Basson, il y a Tatiana euh, Matip qui joue euh, très bien, qui joue très bien, très très bien. Ce pas des polémiques, ça, ce sont mes, mes visions que je dis que si vous les suivez, vous les regardez, regardez le film. Ne regardez pas les séries, laissez les séries, regardez le film. Les longs-métrages, les courts-métrages où ces personnes dont je viens de vous citer ont performé. Où elles ont performé. Et même si vous regardez leur série, vous verrez qu'il y a un fossé énorme de ce qu'ils donnent par rapport à ce que les autres à côté donnent. Faites cette observation. Observez-les, suivez-les. Ils peuvent vous inspirer. Ils peuvent vous, vous aider à construire votre carrière d'acteur. Parce que cette personne, Axel Abesolo il comprend ce qu'il joue. Et parfois, je l'observais jouer, parce que j'ai travaillé avec lui euh, récemment sur un long métrage. Je l'observais jouer et je lui disais, mais attends, ce mec il ne joue pas seulement. Il s'amuse. Il s'amuse quand il joue. Le top 10 de vos acteurs préférés. Prenez cette semaine, faites le top 10 de vos acteurs. Ne faites pas en tenant compte de ceux que je viens de vous citer. Regardez leurs films. Si jamais ce sont des acteurs qui peuvent vous inspirer, inspirez-vous d'eux. Regardez constamment leurs films. Regardez d'autres acteurs. Vous voyez, regardez d'autres acteurs. Inspirez-vous de toutes ces personnes-là. Regardez comment est-ce que cette personne joue. C'est très, très important, les amis. C'est très, très important. Devenir acteur, c'est ça. Et ces personnes, ces top 10 que nous choisissons deviennent nos mentors, nos enseignants. Vous deviez les suivre dans leurs différents films. Et aussi, l'autre chose que je vais vous dire, c'est quand je dis devenir acteur, c'est lire, c'est regarder les autres, ce que les autres vous êtes. Regardez des films qui ont marché, des longs métrages qui ont marché. Cherchez ces films, regardez. Ne les regardez pas comme un passant, non. Regardez ces films avec un regard purement, purement critique. Observez. Regardez en film, prenez des films qui sont des meilleurs films dans des festivals. Regardez-les. Prenez des films qui sont nominés au FESPACO, qui sont nominés euh, aux Oscars, au Berlina. Regardez ces films. Regardez comment les acteurs de ces films s'expriment. Quand je parle de l'expression, c'est comment est-ce qu'ils jouent. Partant de la voix, du physique, de comment est-ce qu'ils sont, de comment est-ce qu'ils sortent des émotions. Faites cet exercice-là. C'est très important pour vous qui voulez devenir des acteurs. Très, très important. Faites cet exercice. Choisissez 10. top. Faites le top 10 de vos acteurs préférés. 10 acteurs préférés suivez ces acteurs qu'ils soient vos mentors qu'ils soient vos enseignants ils vont vous conduire vers votre rêve soyez humble choisissez 10 acteurs faites comme eux et des films que je vous demande de choisir par exemple pour regarder qui sont dans des festivals les écrans noirs des longs métrages nominés pour les écrans noirs et, et au Plant Plantation. Il y a une dame que j'oublie son nom dans Plant Plantation qui a tellement performé. Regardez ce film. Mais ne regardez pas le film en manipulant le téléphone. Non. Quand vous prenez ce type de film, les films qui ont eu des Oscars, des films qui ont eu les talons d'or de Yeninga, des films qui ont eu le Berliner et que vous voulez regarder, rassurez-vous d'être à l'abri de toute distraction. Rassurez-vous d'être à l'abri de toute distraction. Regardez ces films. Vous viendrez me dire, suivez vos mentors à la lettre. Regardez les différents films de vos top 10 acteurs préférés. 10 pourquoi vous savez, dans le, le, le, le, le masterclass que nous sommes en train de faire, chaque fois, je vous parle de l'identité de votre instrument. J'ai parlé des instruments qui sont la voix, le physique et bien d'autres. Alors, regardons, choisissons 10 personnes. 10 personnes. 10 acteurs que vous aimez et que vous suivez. Ça vous donne 10 latitudes, 10 ouvertures directement, 10 ouvertures directement sur le monde. Quand vous réussissez à cerner ces 10 acteurs, vous avez tout pour être le prochain, le prochain meilleur acteur du monde. Ouais, ce n'est pas un miracle. Vous pouvez le faire, ce n'est pas un miracle. Vous avez tout pour le faire. Choisissez ces 10 acteurs, suivez-les. Travaillez avec eux. Parce que, même si vous réussissez à voir ces acteurs en face, ils ne pourront que partager avec vous quelques éléments. Par exemple, euh, C'est quand vous allez rencontrer euh, un basketteur, je dis n'importe quoi, ou un boxeur. Vous allez rencontrer quelqu'un comme Francis Ngannou. Vous voulez être comme Francis Ngannou. Du moment où vous, vous avez la difficulté à le rencontrer en face, vous procédez autrement. Vous cherchez ces différents combats, vous regardez. Vous devez d'abord regarder ces différents combats avant de les imprégner. Qui peut être cet acteur, cette personne qui veut devenir acteur et qui ne regarde pas des films Qui peut être cette, per cette personne qui veut devenir acteur et qui n'a pas de mentor Qui n'a personne qui l'inspire Qui n'a personne sur qui s'accrocher Qui peut être cette personne qui veut devenir un boxeur, un bagarreur du NBA et qui n'a pas Francis Ngannou ou un autre athlète à suivre Ce n'est pas possible c'est pas possible, chers amis. Et quand tu réussis à rencontrer Francis Ngannou devant toi, Francis Ngannou te dira juste comment il faut se placer, comment il faut se déplacer sur le ring, comment est-ce qu'il faut avancer, comment est-ce qu'il faut faire ci, comment est-ce qu'il faut envoyer le coup de poing, comment est-ce qu'il faut lever le pied, comment... Mais après ça, le reste, c'est toi qui mets en pratique. C'est toi qui mets en pratique. Parce qu'il y a ce que nous parlions dans la vidéo, dans l'une des vidéos précédentes, l'improvisation. La fluidité, l'improvisation. Vous comprenez toujours que prendre une vidéo avant une autre ne vous aide aucunement pas. Il faut toujours regarder la précédente ou les précédentes vidéos avant de regarder la vidéo actuelle, l'improvisation. Francis Ngannou vous dira fais si envoie comme ça envoie comme ça envoie comme ça. Mais sur le ring, c'est toute autre chose qui se présente. Il t'a appris comment se déplacer sur la scène. Il n'est pas magicien pour connaître comment l'adversaire doit se déplacer. C'est à vous d'improviser selon le déplacement de l'adversaire pour savoir comment faire. C'est tout comme un acteur que vous rencontrerez demain. Moi, par exemple, je vous dis quand je veux jouer un film. Quand je suis sur la scène et que je veux déjà monter, quand je suis sur le plateau et que je veux monter sur la scène, je me tourne face à mon mur. J'essaye de m'enlever, moi, Laurent Eboué que je suis, je mets dans le mur et j'épouse à partir de cet instant le personnage que je vais jouer. Et à partir du moment où je le fais, tous ceux qui m'appellent Laurent sur le plateau, je ne comprends plus ce prénom. Mais quand on prononce... Le prénom, que je, le nom que je le personnage, le nom du personnage que je vais incarner. Mes oreilles sont toutes, sont toutes ouvertes pour prendre. Faites cet exercice. Cherchez des mentors. Regardez comment est-ce qu'ils s'expriment, comment est-ce qu'ils jouent. Ayez des mentors. Comment est-ce qu'ils jouent. Apprenez à faire comme eux. Apprenez à faire comme vos mentors. Un mentor, c'est celui-là qu'on se plaît d'imiter. Un mentor, c'est celui-là qu'on se plaît à accepter son nom. Parce que c'est une personne qui nous inspire, qui nous fait rêver. C'est une personne qui réussit à nous vendre le rêve. C'est ça même, la star. Et je dis c'est ça même la star ça veut pas forcément dire que vos mentors seront forcément des gens qui ont tellement réussi c'est vrai que dans la plupart des cas il faut que ce soit des personnes qui ont réussi dans cette carrière d'acteur et donc vous voulez devenir comme ces personnes choisissez des mentors faites la liste de vos 10 acteurs top 10 des acteurs préférés Faites tout comme eux, battez-vous à être comme eux, et je vous assure, je vous assure, vous verrez de vous-même comment vous n'aurez pas d'effort à fournir parce que vous avez accumulé 10 personnes, 10 grosses pointures de la scène. Ne choisissez pas des mentors parce que vous aimez, hein. Choisissez des mentors parce que vous appréciez le travail qui a été fait. Vous appréciez son rendu sur la scène. Regardez des films. Regardez des films. Donc, l'exercice de cette semaine avant de partir, c'est que vous décidez en une semaine de choisir 10 acteurs que, que vous aimez. Choisissez 10 acteurs que vous aimez. Ce sont vos mentors. Quand vous avez le top 10, suivez ces acteurs. Regardez le film. Constamment. Et à chaque fois que vous regardez le film, soyez concentré. Rassurez-vous que vous êtes à l'abri de tout divertissement. Et euh, aussi, en dehors de ces 10 acteurs que vous aurez choisi, regardez d'autres jouets. Regardez d'autres jouets, c'est très important. Regardez les jouets, observez, ça va vous aider. Critiquez. Regardez avec un regard critique. Regardez beaucoup de films, c'est très important. Regardez beaucoup de films. Beaucoup de films. Ça vous aide dans votre jeu à critiquer votre jeu, à vous améliorer. Comment les autres jeux vous aident à vous améliorer. Et aussi, regardez beaucoup de films. Vous êtes dans votre culture cinématographique. Merci une fois de plus d'avoir écouté cette autre vidéo, d'avoir regardé cette autre vidéo. Et si vous venez d'arriver sur la chaîne... Merci de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification, de liker la vidéo, de laisser un commentaire et surtout de partager la vidéo afin que les autres la regardent. Je, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la chaîne My TV. Partagez sur Facebook, partagez sur, euh, sur vos différents groupes WhatsApp, nos différentes vidéos pour que les autres la, la régate. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites. L'équipe de devenir acteur vous dit grandement. Merci. My Freak Entertainment vous dit grandement. Merci pour ce que vous faites, pour euh, l'évolution de, de ce média. Nous sommes là pour vous servir. Et surtout, rappelez-vous qu'un rêve qu'on ne nourrit pas se meurt peu à peu. Un rêve qu'on ne nourrit pas se meurt peu à peu. Et dream that is not another, die little by little. Nous devons nourrir notre rêve. Et nourrir notre rêve, c'est regarder les films. Pour nous qui voulons devenir des acteurs, c'est regarder les autres, avoir nos mentors, s'inspirer de nos mentors, de nos enseignants pour devenir des grands hommes de main. Je vous aime tellement. Je suis le fils du peuple, Laurent Eboué. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo, la prochaine semaine. Ciao